L'activité va de la réception des algues jusqu'à l'expédition du produit fini. Donc, on a forcément des personnes administratives qui vont s'occuper de traiter les commandes euh, et aussi les expéditions. Ensuite, on a des équipes de production, euh, donc une équipe de production en flot continu, donc en 5 x 8, donc 24h sur 24, 16h euh, sur 7, 305 jours par an, sauf si on enlève les arrêts de production pour la maintenance préventive, donc euh, pour l'extraction en fait de la léginate des algues. Ensuite, on a un atelier pour les finitions c'est-à-dire les, les, les mélanges, les broyages, pour euh, adapter le produit à ce que le, le, nos clients euh, veulent exactement. Ensuite, euh, pour s'assurer que les produits correspondent à ce que nos clients attendent, on a donc une équipe de contrôle qualité, laboratoire, là, qui travaille euh, donc à la journée, en horaire un petit peu décalé. Ensuite, une équipe qui s'assure que les équipements euh, fonctionnent toujours bien, équipe de maintenance. Et puis, pour coordonner aussi nos activités, euh, donc une personne qui est de la sécurité, puisqu'on doit forcément produire en sécurité, on va éviter à tout, tout, tout ce tous les risques d'accidents euh, potentiels, et puis aussi une coordonnatrice euh, environnement, et enfin une coordonnatrice qualité. Euh, la ginette est utilisée essentiellement donc, dans l'agroalimentaire, hein, c'est un agent naturel, épaississant, gélifiant. donc on peut le retrouver dans, dans les yaourts, dans les boissons, les pâtisseries, euh, euh, voilà, crème glacée, donc on l'utilise aussi en cosmétique. Donc pour les masques faciaux notamment. On l'utilise aussi dans l'industrie pharmaceutique, soit comme matière active, soit comme excipient, voilà. et aussi dans l'industrie. Alors les... on travaille essentiellement à l'exportation, néanmoins il y a aussi des industries locales qui utilisent nos alginates. On va dire qu'il y, a... qu y a trois étapes principales. La première, c'est l'extraction des algues, Donc pour obtenir l'alginate. Ensuite, la précipitation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 c'est un peu plus facile en termes de gestion des stocks. Les années où on a, où on a moins d'algues, euh, on va dire des algues locales, ben à ce moment-là, on va, va compenser avec les, les algues d'importation. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce poste Ça fera 10 ans en mai. D'accord. Et par quel processus de recrutement j'ai envie de dire, vous êtes arrivé à cet emploi euh, Moi, j'avais déjà fait une saison avant d'être engagé ici l'été, avant on engageait des Pour les remplacements d'été en fait donc ils prenaient souvent des étudiants et du coup euh, j'avais fait une saison et après quand j'ai arrêté mes études il y avait un poste qui s'était libéré donc. quelles études du coup c'était j'avais j'ai du coup le bac euh, ES et ouais. après j'ai commencé la fac et je voulais travailler et, du coup je suis opérateur polyvalent donc je fais euh, je fais tous les postes de, à partir de même une partie réception alg jusqu'au comme Yvon a dit, jusqu'au produit semi film Il y a toujours à apprendre, hein. mais c'est vrai que certains bon, apprennent beaucoup plus vite. Et c'est mieux quand tout le monde est formé, comme il dit Michael, pour les, pour les vacances, pour les formations, il y a toujours quelqu'un qui peut remplacer. Le plus compliqué, c'est quand même l'été où on reçoit, on reçoit la majorité des actes pour l'année. Donc là, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire et en plus ça correspond à bah c'est l'été, donc c'est les vacances aussi. Donc... Donc il faut s'adapter quoi. Que ce soit Hyperborea ou Gitata, c'est une algue que l'on récolte surtout dans le, bon. le Finistère-Nord, le Roscoff, Pougarneau, Landedal. Sinon il y a un Molen, il y a une de Molen aussi, même près de Wessin. Et le plus grand port de Wessin, c'est l'Anildeut. Donc les bateaux qui vont à Molène ou Wessin pêche débarquent barques à Dut. Donc ça avait commencé en 2008 c'est l'année où il y a eu un nouveau processus qui a été mis en place, non C'est en, en, en, en cet instant là oui. D'accord, donc c'était par rapport à ça que vous avez été recruté Non. Du tout Non, pas du tout. C'était pour, euh, pour euh, remplacer une personne qui partait. D'accord, d'accord. Euh, donc vous êtes responsable de maintenance euh, Vous avez combien euh, vous êtes responsable de combien de personnes 10 personnes. 10 personnes, ok. Et c'est quoi à peu près le parcours pour, euh, pour j'ai envie de dire, les études au final ça dépend, c'est varié, ça peut partir du BEP, Bac Pro jusqu'au BTS, maintenance industrielle. L'alternance par exemple. L'apprentissage, alternance, oui. Okay. Ou la, la filière générale avec des études d'ingénieur. Il y a des machines qui sont spécifiques au, à notre process, mais il y a des. Euh, la plupart des machines en fait c'est des machines courantes, donc c'est des pompes, des ventilateurs, des. Euh, qu'on retrouve partout en fait. Euh, dans toutes les industries en fait. Le but premier, c'est d'entretenir le parc justement pour éviter tout arrêt de production, d'avoir un matériel à disposition de la production qui est fiable et performant. Donc, il faut limiter les arrêts de production pour faire en sorte que les outils de production produisent et qu'on puisse rentrer de l'argent forcément. Le but premier chaque entreprise. Ce qui est intéressant dans ce métier en fait, c'est que c'est très peu les les journées ne se ressemblent pas. Donc en fait, euh, c'est des. On intervient sur dix... tout le parc machine. Donc on... avant de connaître le parc machine sur le, le bout des doigts, il y a comme beaucoup, beaucoup d'équipements à entretenir. Donc euh... les... comme je disais, en fait, les journées ne sont jamais identiques. On a des pannes euh, différentes des unes aux autres, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça, ça me pourrait dire que le travail est mal fait. Mais... Est... Et euh, ce qui plaît aussi, donc. Le métier est rare dans le sens où c'est au niveau scolaire en fait, c'est moins attractif maintenant, au jour d'aujourd'hui, le métier de la maintenance, alors qu'il y a une demande forte au niveau des industries, au niveau maintenance, c'est un cursus qui est laissé un peu de côté, malheureusement, là actuellement donc, on a une apprentie chez nous donc qui est en formation, on aura un stagiaire aussi, enfin, on prend des stagiaires régulièrement, enfin, on partage les connaissances pour justement montrer notre métier et pour obtenir, en fait, essayer de renouveler la formation.